Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est un peu révolutionnaire, même si ça existe depuis pas mal de temps, mais que je trouve intéressant parce que ça commence à devenir accessible au grand public et c'est super cool. Et on commence tout de suite. Est-ce que si je vous dis que votre ordinateur est capable de monter des vidéos quasiment tout seul sans l'aide de personne, ça vous étonne si vous suivez un petit peu l'actu techno, les nouveautés qu'il y a au niveau de la vidéo, pas forcément. Mais si c'est pas forcément trop votre domaine, il faut savoir qu'il y a une solution qui est en train de se développer qui est ultra intéressante. Déjà, comment ça marche C'est un truc qu'il faut aimer bidouiller, donc moi je l'ai pas encore fait parce que je suis pas très bon dans le code, mais ça annonce de bonnes nouvelles pour le futur. En gros, il y a des étudiants qui un jour avaient besoin de regarder les cours en vidéo de manière rapide. Et il l'explique même dans la vidéo de présentation du projet que je vous mets en description. Ils ont commencé par regarder les vidéos à vitesse x2, x3, x4. Le problème c'est qu'au bout d'un moment et eh ben c'était complètement impossible de comprendre ce que disait le professeur. Du coup ils étaient obligés de rester à une vitesse un petit peu rapide mais pas trop, ce qui fait qu'ils avaient quand même beaucoup de contenu à regarder et à assimiler très rapidement. Du coup ils ont réfléchi à une solution qui permettrait de voir les vidéos plus vite sans forcément altérer l'intégralité du contenu. Et pour ça ils sont arrivés à créer un script qui permet de détecter les moments où il y a des blancs dans la vidéo et les moments où ça parle. Ce qui veut dire que du coup bah, quand on ne parle pas souvent il n'y a pas forcément d'informations à retenir et quand on parle il faut qu'on puisse comprendre l'information. Du coup le script permet tout simplement d'accélérer les moments où il y a du silence et de ralentir ou de mettre à une vitesse beaucoup plus normale les moments où la personne parle. C'est entièrement paramétrable et ça permet de gagner un temps fou sur le visionnage et le montage de vidéos. Toujours dans la vidéo en description vous verrez ils ont plusieurs exemples et c'est super intéressant. Et qu'est ce que ça veut dire pour nous les petits vidéastes de youtube Ça veut dire qu'il y a des solutions gratuites, ils sont en train de se développer petit à petit qui vont finir paraître accessible à un plus grand nombre parce que comme je l'ai dit là pour l'instant il faut savoir coder un petit peu, moi j'ai essayé de regarder c'est pas du tout mon truc, j'ai pas spécialement compris comment ça marche. Mais j'ai vu que bah ils allaient éventuellement à l'avenir essayer de développer ça, le code est aussi libre donc d'autres personnes peuvent travailler dessus et qu'ils allaient peut-être rajouter une interface utilisateur bon, l'interface en fait c'est un peu le package graphique qui fait que bah vous cliquez sur des boutons au lieu de rentrer des lignes de code qui permet à beaucoup plus de personnes d'utiliser un logiciel ou une solution logicielle. Donc toutes les vidéos comme les miennes où il y a des moments où il y a du blanc pendant dans quelques secondes où je vais juste checker mon portable pour voir des infos où il ne se passe tout simplement rien donc il n'y a rien à en tirer ça pourrait être raccourci à l'extrême de manière à avoir directement des cuts à l'image près sans que j'ai moi-même à le faire et à vérifier chacun des cuts ce qui prend quand même beaucoup de temps même pour une vidéo où j'ai tourné qu'une quinzaine de minutes bah, je passe quasiment une à deux heures à juste bah, couper les blancs et à réécouter en fait ce que j'ai dit à vérifier que tout va bien c'est super long et là du coup j'aurai un gain de temps monstrueux ça permettrait du coup une production beaucoup plus facile sachant que ça demande pas énormément de puissance sur l'ordinateur juste beaucoup d'espace de stockage ça c'est la manière dont le script fonctionne et évidemment il n'est pas encore terminé ça permet aussi bah, de dérusher plus rapidement, parce que quand vous avez votre action, votre clap, que vous attendez quelques secondes, que la scène commence, puis qu'elle se termine et qu'il y a encore du blanc, bah, les quelques secondes que vous allez couper au début et à la fin de chacun de vos rushs, elles vont être automatiquement compressées, et du coup, bah, elles n'existeront plus vraiment au regard de la personne qui regardera la vidéo. Et du coup, ces quelques secondes de blanc qui vous prennent peut-être 5 à 10 secondes à couper, si vous les additionnez, bah, à la fin, ça permet de gagner quand même beaucoup de temps. Ça veut dire aussi qu'on peut faire des projets beaucoup plus ambitieux qui durent beaucoup plus longtemps. Je pense par exemple au documentaire que fait Thomas sur la chaîne Game Spectrum qui dure presque une heure. La quantité de rush qu'il doit avoir, bah là du coup pareil, on pourrait gagner un temps fou. Bah Évidemment ça fera jamais tout à notre place et il y aura toujours besoin d'un humain derrière pour pouvoir contrôler et pour pouvoir finir le travail. C'est une petite partie du travail qui est mâchée. Mais ce qui est bien c'est que du coup de se dire qu'il y a une solution gratuite qui existe, qui peut être développée par d'autres personnes de manière complètement bénévole et mise à la disposition du grand public pour que derrière on puisse bah, monter vidéos plus rapidement qu'on ait aussi moins d'erreurs dans le dérochage donc c'est plutôt intéressant. Avec le deep learning il y aura aussi je pense beaucoup plus de solutions professionnelles qui arriveront je crois que c'est ce qui a été promis avec Adobe Rush qui est une autre version du logiciel de montage d'adobe première qui permet en gros de faire des montages vidéo tout seul du moment que vous lui mettez une musique et quelques fichiers vidéo et il vous fait une espèce de petite vidéo clipée. c'est utile pour les vidéos de vacances ou les vlogs et si on ne sait pas forcément trop bien monter ou qu'on a besoin de sortir la vidéo très rapidement on peut se reposer sur des solutions comme ça pour des petits bouts de vidéos ou pour quelques vidéos pas très importantes. Moi ça m'épate énormément parce que même si j'ai pas suivi toute l'évolution de la vidéo vu que j'ai commencé il y a environ 4 ans, je pense aux personnes qui vont arriver sur Youtube et qui veulent juste faire voilà, un peu de création vidéo, bah, du coup elles auront un outil gratuit à leur disposition. Du coup tous les liens utiles sont dans la description, je vous laisse cliquer si jamais vous voulez y jeter un oeil. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre un pouce bleu de manière à soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube. le lien est toujours dans la description pour pouvoir me soutenir financièrement sans forcément débourser un centime. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de créer. Ciao.